Alors dans cette vidéo, on va voir comment composer une musique au piano, comment composer une chanson au piano qui soit simple. Donc euh, c'est un cours qui est euh, adapté si vous êtes tout débutant ou autodidacte ou pour tous ceux qui veulent se détacher de la partition, qui ont déjà euh, eh bien un cursus, on va dire classique, mais qui aimeraient apprendre l'harmonie, les accords pour être un peu créatifs dans leur jeu. Donc, les deux outils principaux dont vous aurez besoin, c'est par exemple de connaître les accords qui sont issus d'une tonalité. Par exemple, la tonalité de Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Euh, parce que euh, les, donc, si on construit un accord à partir de chaque note de cette gamme, de cette tonalité de Do majeur ici en l'occurrence, on va voir, donc on prend Do, on fait Do, Mi, Sol. Là, on a construit un accord de Do majeur. Ensuite, à partir du Ré, on fait Ré, Fa, La on a construit un accord de Ré mineur. À partir du Mi, on fait Mi, Sol, Si, on a construit un accord de Mi mineur. À partir du 1, 2, 3, 4e degré, on va parler en degré, 4e degré, donc à partir de Do, on a le Fa majeur avec Fa, La, Do, en construisant Fa, La, Do. 1, 2, 3, 4, 5e degré, on va pouvoir construire un Sol majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sixième degré, on va pouvoir construire un La mineur. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 septième degré, on va pouvoir construire un accord mineur bémol 5, on n'en parlera pas dans ce training. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des chansons de variété pop actuelle, et même euh, d'autres fois, euh, des Beatles et bien avant, euh, eh bien, sont basées sur des suites d'accords qui s'enchaînent les uns aux autres. Euh, par exemple, si on prend Do, premier degré, Fa, quatrième degré, et Do, premier degré. Donc, c'est-à-dire, accord du premier degré, accord du, du, du quatrième degré, accord du de premier degré, eh bien, c'est déjà ce que l'on appelle une cadence, c'est-à-dire une suite harmonique qui s'appelle la cadence plagale. C'est, par exemple, euh, Imagine. Donc, quand je joue ça, en fait, je joue Do, Fa. Et j'ai déjà joué le tube, donc, euh, Imagine. Ensuite... Euh, donc, il y a d'autres façons d'enchaîner les accords. Par exemple, on peut faire Do. Alors, je vais jouer les accords à la main gauche exprès. Comme ça, on va libérer notre main droite pour trouver une mélodie, cette fois-ci, sur les notes de la gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et vous avez vu donc que finalement, ces accords, ce sont les accords qui sont issus de la gamme majeure. Donc, on jouera les accords à la main gauche et la gamme majeure à la main droite. Et le but, ça va être de trouver donc une suite harmonique, une suite d'accords qui s'enchaînent, et une mélodie à la main droite en fonction de notre suite d'accords. Donc, on va essayer d'être le plus musical possible. Et là, c'est vraiment une composition toute simple, comme un di diamant brut qui n'est pas poli. On n'est pas du tout dans l'arrangement là. Donc, si je fais par exemple Do, Sol, La, Fa c'est aussi une forme de cadence, ça peut nous faire, par exemple, no woman cry. donc voilà, ça nous forme plusieurs tubes, ou encore, donc Adèle, euh, Bob Marley, voilà, donc, euh, finalement, Plein de tubes qui sont composés sur les mêmes suites d'accords donc par exemple si je, je vais vous donner un exemple je vais prendre une suite d'accords issus et eh bien des accords de euh, eh bien de ma gamme majeure hein, et à la main droite je vais, je vais chercher une mélodie qui me plaît sur les notes de la gamme majeure et ça va être un petit peu votre premier défi alors ce que je vais faire je vais jouer mes accords tout simplement comme ça je vais faire tu vois deux temps par accords. Donc Do, Fa, La mineur, Sol. Alors tu peux plaquer tes accords évidemment si tu débutes complètement au départ. C'est juste pour trouver des idées, on va dire au niveau mélodique et harmonique. On n'est pas du tout dans l'arrangement du morceau pour l'embellir là. On fait la matière, la matière, bri, matière brute. Donc... je vous ai montré un extrait d'un mini training d'une série de, de vidéos qui sont offertes et que je vous mets à disposition dans lequel on va apprendre à composer donc une chanson ou en tout cas une musique au piano qui soit simple mais bien construite et vous allez donc faire appel à votre musicalité et je vais vous montrer plein de secrets et des astuces pour pouvoir embellir votre composition pour pouvoir la finaliser et pouvoir créer ainsi un tube potentiel. Donc pour accéder à ce mini-training offert, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou bien dans le lien qui s'affiche à l'écran maintenant. Et vous allez comme cela apprendre, même si vous êtes complètement débutant ou autodidacte, comment composer simplement et efficacement un tube au piano, que ce soit pour jouer en piano solo, en groupe, ou si vous faites par exemple de la création musicale par ordinateur ou si vous utilisez par exemple un clavier arrangeur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.